m'éloigner de mon sauveur je ne veux pas m'éloigner de ta parole je ne veux pas suivre les lois de ce monde oh mon sauveur je me confie en toi je ne veux pas ne veux M'éloigner de ton Je ne veux pas, je ne veux pas m'éloigner de Saint parole. Je ne veux pas de suivre de les lois de, de ce monde. monde. Oh mon sauveur, je me confie en oh, mon berger moi dans tes sentiers garde mes pas des chemins du temps t'atteins garde mon âme des attaques de l'ennemi ô oh mon berger je me confie en toi. je te demande Mais sauve dans les combats. Sois mon bouclier et ma force. Dans la détresse, mon reconfort, mon appui. Oh mon Jésus, je me confie en toi. On me demande, je te demande sauve dans les combats sois célébré encore ce matin. Que ton nom soit vraiment béni, mon sauveur. C'est sur toi que nous nous appuyons encore en ce jour, mon Père. Réalisant combien nous avons tellement, oh Dieu, soif du Dieu vivant. Et c'est toi qui es capable de pouvoir étancher cette soif, mon roi, par ta présence et par ta parole, mon béni, mon Père Saint-Dieu, par ton secours à l'endroit de tout un chacun de nous, mon béni, mon Père. Et comme nous l'avons aussi entendu encore dans ces psaumes, tu es réellement celui qui nous rassure dans toutes choses, mon bénémoine Père. Vers toi, nos yeux sont donc levés et fixés, mon bénémoine Seigneur. Et nous réalisons combien nous avons ce privilège de pouvoir être à toi et être appelés aussi de ton nom, Père, pour être conduit, être éclairé, mon bénémoine Père. Merci encore pour ces instants bénis, mon Seigneur Jésus, que toi, tu nous accordes la grâce de pouvoir arriver à pouvoir nous retrouver, Père. Ce rassemblement que tu permets pour que toi et ton peuple, ton peuple se rassemble Père Tibissant, Dieu, en fait que toi tu sois au milieu de bénévole, Père C'est vraiment avec consolation que nous pouvons réaliser que tu nous aimes et que tu nous conduis encore davantage, mon roi. Béni soit ton Seigneur encore, Maître, béni Père. Toi qui nous conduis, toi qui nous montres encore davantage le chemin, Seigneur. Toi qui nous montres réellement aussi l'importance de ce rassemblement que tu nous donnes, bénévole, Père Témisson, parce que tu es au milieu de ton peuple à toi, comme nous l'avons entendu, c'est toi qui nous conduis encore, qui nous éclaire. Merci pour cela, Père Saint. Merci pour chaque antique qui a été chanté. Merci encore pour chaque adoration, chaque prière qui est montée devant ton trône de grâce, mon Père. Pour ton peuple qui est venu de loin comme de près, ceux qui sont aussi en connexion dans différents pays, différents endroits aussi, mon béni, mes Pères, qu'il soit béni, mon sauveur. Merci pour les psaumes, merci pour le témoignage, merci pour chaque chose que tu fais pour nous, Père. Nous sommes vraiment témoins de ce que toi, tu es entré pour voir pouvoir réaliser, mon sauveur, et combien nous sommes vraiment consolés, Père. Sois donc béni exalté, car nous t'avons ainsi prié, mon Père, au nom du Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Que le Seigneur vous bénisse tous. Vous pouvez vous asseoir. C'est toujours des moments merveilleux et particuliers lorsque nous pouvons nous retrouver ensemble et surtout quand nous savons que nous allons dans la maison de l'Éternel. Et comme David pouvait le dire, certainement c'est là que nous désirons tous nous retrouver afin de pouvoir célébrer et glorifier notre Dieu. Que le Seigneur bénisse chacun de vous particulièrement. Et qu'il vous accorde aussi la joie du cœur, le bonheur aussi, et les désirs aussi. Et je vois là, mon frère, je pense que c'est Daniel, si ma mémoire est bonne. Je pense que c'est David, c'est David, voilà. Nous sommes dans la joie de pouvoir aussi vous avoir aujourd'hui. David est, est un ami, une connaissance à notre frère Victor. Et je suis heureux de pouvoir le revoir encore ce matin. Nous avons eu l'occasion de pouvoir nous retrouver avec lui, je crois que c'était le jeudi. Et il a pris part aussi à la Réunion. Le jeudi, il était là. Et aujourd'hui, dimanche, je le revois là. Que le Seigneur le bénisse. Est-ce que vous, vous le recevez Lève-toi un peu qu'on te voit. Lève-toi un peu. Voilà David, il est là. Sois le bienvenu. Nous disons merci à notre Dieu de ce qu'il continue à pouvoir nous aider à marcher davantage avec lui et surtout à être éclairé, comme nous pouvons réaliser aussi que nous avons besoin de la lumière pour pouvoir réellement aussi voir le chemin. Et nous sommes aussi heureux de pouvoir voir que le Seigneur, il a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement et qu'il est aussi vivant vivant au siècle des siècles et il continue à pouvoir conduire réellement aussi son peuple. Consolé parce qu'il nous a fait la promesse de ne pas nous abandonner, mais de pouvoir réellement nous conduire et nous éclairer aussi et d'être avec nous jusqu'à la fin des temps. Parce que s'il n'avait pas fait cette promesse-là, nous serions vraiment des malheureux parce que nous ne saurions pas réellement aussi comment avancer et de quelle manière, effectivement, il est vraiment bon et il est aussi fidèle. C'est dans sa qualité de fidèle, effectivement, qu'il reste attaché à ses promesses. Et c'est là aussi notre consolation de réaliser que il tient certainement à ce qu'il dit. Et cela aussi nous encourage davantage dans notre marche, puisqu'il a dit, « Mais Le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. » C'est vraiment une grâce de pouvoir voir qu'il a eu à pouvoir faire des déclarations qui étaient très importantes pour que nous qui allons croire, effectivement, nous puissions bénéficier de cela. Parce que lorsqu'il faisait ses déclarations, il faisait à, à, à ses disciples qui étaient avec lui, qu'il s'était lui-même choisi, hein, parce que c'est lui qui les avait donc appelé, Ils ont marché avec lui pendant tout le temps qu'il avait donc commencé son ministère après le baptême de Jean, comme vous le savez, parce que après qu'il ait été baptisé par Jean dans le Jourdain, effectivement, et qu'il soit sorti, il a été conduit donc dans le désert. Et c'est là que le diable, effectivement, aussi est venu pour pouvoir... L'éprouver, les tenter, effectivement, en fait, de pouvoir le pousser à pouvoir être dans d'une autre direction que celle qui devait être, effectivement. Vous savez que le diable est toujours, et il a été toujours, en fait, un incrédule. C'est pour ça qu'on appelle le diable, effectivement. Un incrédule, effectivement. Et il est toujours, en fait, comme la Bible le déclare dans Jean chapitre 8, il dit que c'est lui qui est donc le père de mensonges. Donc les mensonges viennent de lui. Donc s'il est le Père, donc c'est en lui. Et c'est quand même extraordinaire de voir combien notre Dieu, lorsqu'il fait des déclarations, c'est toujours précis et clair pour que nous tous qui aurons la grâce de pouvoir aussi lire ce livre de la vérité, que nous sachions réellement aussi comment sont les choses. Parce que là, dans Jean chapitre 8, il dit, euh, il dit une chose en rapport à, avec cela, pour que nous puissions euh, réaliser cela. Jean au chapitre euh, euh, 8, je crois que c'est cela, il nous euh, dit, euh, mm, là c'est cela, oui. Voilà. Mm, c'est ça. Alors, il dit ici, Jean chapitre 8, le verset donc 43. D'abord, le verset 42, il dit.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 Dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Est-ce que vous comprenez Donc il parle de son propre fond. Donc dans son fond, il n'y a pas de vérité. Il n'y a rien de droit, il n'y a rien de juste. Donc il dit que lorsqu'il parle de mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Donc, en fait, le mensonge et tout ça n'est jamais venu de Dieu, c'est venu de lui, puisqu'il est le Père, en fait, c'est lui qui est donc à l'origine de cela. Donc, nous comprenons que ce que euh, l'ennemi chercherait toujours, c'est toujours à pouvoir pousser l'homme, parce que la création que Dieu a eu à pouvoir manifester, à mettre effectivement en existence... Dieu l'avait fait pour sa propre gloire effectivement pour que surtout ça puisse aussi réjouir aussi le cœur de celui pour qui cela a été fait c'est-à-dire l'homme parce que quand Dieu a créé l'homme effectivement il a dit qu'il domine ainsi sur toutes choses effectivement ainsi de suite alors vous voyez comment les choses sont donc arrivées effectivement pour que cela soit ainsi. Donc nous réalisons que notre Seigneur nous a fait donc cette promesse d'être avec nous. Jusqu'à la fin de temps, et comme nous l'avons dit, il avait fait cette promesse quand il parlait effectivement à à ses disciples, donc à ceux-là qui avaient été avec lui depuis le commencement, quand et puis comme nous avons dit effectivement aussi que lorsqu'il sortit effectivement du Jourdain après les baptêmes de Jean, il fut donc conduit dans les déserts effectivement pour que les diables aient l'occasion de pouvoir venir toucher et pousser pour... Il puisse voir effectivement s'il était à mesure de pouvoir le faire parce que le diable a toujours eu à pouvoir penser qu'il était toujours le plus fort, qu'il il aura toujours la domination sur l'homme parce qu'il a prouvé cela dans le désert, enfin dans le jardin d'Éden pardon et lui-même quand il est venu effectivement il est allé donc vers Ève, effectivement et de là il lui a débité tous les mensonges qu'il pouvait avoir effectivement dans sa subtilité de faire les choses effectivement et... Ève est entrée là-dedans, et puis Adam aussi y est entré. Donc la chute est donc venue. C'est comme ça que vous pouvez remarquer que quand la chute est arrivée, parce qu'avant la chute, toute la nature était en paix. Il n'y avait pas de ronces et les épines. Non, non, tout poussait normalement bien. Les animaux étaient donc sous la domination d'Adam, parce que, comme le Seigneur leur avait dit, qui domine sur toute la terre, sur le poisson. Vous avez lu cela, non sont les passions, donc, surtout. Donc, l'homme qui a été créé, effectivement, par Dieu était le maître. Ça veut dire que Dieu. Vous n'avez jamais remarqué, frères et sœurs. C'est ce qui est merveilleux avec les Seigneurs. Voilà pourquoi les choses sont ainsi, en fait. Quand Dieu a créé d'abord les cieux, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, vous le savez Pourquoi il a créé les cieux, effectivement Parce que là, c'est son trône. Et dans les cieux, il a crié les anges. Les archanges, les séraphins, comme vous le savez, effectivement. Pour quelle raison Parce qu'il a dit que les anges de Dieu l'adorent. C'est pour qu'il soit adoré. Alors, quand il est adoré, il est Dieu. Est-ce que vous comprenez Alors, après avoir crié toutes ces choses, et qu'il soit adoré. Et alors, son attribut de Dieu, donc, se manifeste, parce qu'il est adoré. Est-ce que vous suivez Qu'est-ce que Dieu a eu à peur, à cœur, effectivement Parce que qu'après les cieux, maintenant. Dieu a dit effectivement quand il a commencé à créer la terre. Lorsqu'il a créé la terre, il a tout fait, tout ça, il a placé tout ce qui était de merveille sur la terre effectivement, tout ce qu'il parce que la Bible dit que tout ce que Dieu fait était toujours bon, parfait, agréable et ni les anges ne savaient pas pourquoi Dieu créait la terre. Non, il est bon notre Dieu. Je crois qu'ils étaient dans l'admiration quand Dieu dit qu'il est des luminaires. Est-ce que vous comprenez ça il voyait d'éliminer ça. Parce qu'il a la toute puissance de dominer sur toutes choses. Que y eaux qui sont au-dessus des eaux, au des eaux en-dessous des eaux, se rassemblent en-dessous en des eaux, en-dessous des eaux, se rassemblent en-dessous de la terre. Et ça, on a vu ça. Et la terre est arrivée. Donc, il voyait avec admiration, il, il est tellement poussé les cris de joie en voyant la puissance que Dieu déployait. Alors, on se posait la question, mais tout ça, il est fait. Pourquoi Parce qu'il habite dans les cieux. Vous comprenez? C'est pour que nous puissions savoir comment le louer. Yeah <rires> mais tout ça, il déploie de merveilles. On voit des étoiles dans les firmaments. Parce que chaque chose que Dieu a placée avait bien son but. Il dit, pourquoi il dit que c'est ce soir, que c'est la soit cela, ça. Et puis, puis, puis, puis, puis, il il fait tellement, il dit, mais c'est tellement bon. Il dit, mais vous voyez, dans l'admiration, le cœur palpitant. Et puis, il regarde, il dit, oh, à ce moment, il dit, mais. Qu'est-ce qu'il va faire encore maintenant Il dit, ah, la finalité, faisons l'homme à notre image. Ça, il ne savait pas. Parce que dans la pensée des anges aux archanges, il n'y avait pas la pensée de l'homme. Parce qu'il n'avait jamais pu voir être donc pour y penser. Mais dans la pensée du créateur, pendant qu'il criait, il avait déjà la vision de ce don pour lequel il créait la terre. Les anges étaient mal des créatures, effectivement, au service de Dieu. Et là, nous comprenons qu'effectivement, qu ils étaient là pour adorer, servir. comme nous l'avons vu, effectivement, aussi dans l'Ésaïe. Il dit, mais saint, saint, saint, saint, et l'éternel. Les séraphins, ils avaient six ailes, deux pour pouvoir se couvrir la face. Deux pour pouvoir se couvrir les pieds, et deux pour pouvoir voler, parce qu'ils ne peuvent pas regarder l'éternel. Il est tellement saint les dieux qui les a amenés à l'existence alors pendant qu'il était dans son œuvre de travail effectivement on voit qu'il travaillait et comment il travaillait il ne prenait pas la truelle pour pouvoir construire non on le voyait simplement dans toute sa gloire il dit simplement que la lumière soit et la lumière fut. il parlait on voyait la création venir à l'existence il est vraiment le tout puissant et finalement il dit après avoir tout fait, les chôter le comme on, on admirait effectivement, parce que l'eau, on n'avait jamais vu l'eau. Donc les anges découvraient ce que c'était la création. Parce qu'ils n'avaient jamais vu cela. Le seul qui est capable de voir créer, c'est Dieu. Parce que si Dieu n'a pas créé, on ne peut pas voir la création. Or, eux, ils étaient créés. Ils ne connaissaient pas la terre, ni les eaux, ni les étoiles. Mais, mais, non, c'est là qu'ils ils admirent ces dieux. Non, c'est pour ça qu'il dit il est le tout-puissant. En dehors de lui, et dans sa majesté, il se tient comme ça. Il n'a qu'à prononcer un mot. Que les produisent Allélui. des poissons de toute espèce. Allélui. Ils ont, ils, ont, ils, ont, ils voyaient des poissons qui s'écriaient. Ils diront oh, quel dieu Parce qu'aucun dieu ne pouvait le faire. Allélui. Parce que mon frère, ils n'ont jamais pensé du poisson parce qu'ils n'avaient pas en la pensée de poisson. Il n'y avait qu'en Dieu lui-même, le créateur, la pensée de poisson. Ah oh oui, mon frère et ma soeur, nous avons affaire à un Dieu merveilleusement grand. Nous devons arriver à pouvoir réellement reconnaître son autorité. C'est pour ça que quand nous l'adorons, nous connaissons. Nous devons connaître qui il est. C'est avec beaucoup de reconnaissance et de crainte, même si on dit, mais, mais, mais au-dedans de notre cœur, la crainte, il faut qu'elle soit. L'admiration. Finalement, faisons donc l'homme à notre image. Alors quand Dieu dit à notre image, c'est pour qu'il comprenne. Il dit, mais selon notre Alors, Dieu te bénisse, ma sœur. Donc, s'il doit être sur notre ressemblance, alors ça veut dire qu'il doit avoir la même puissance. Ah oui, la même puissance que nous. C'est sûr, c'est sûr et certain. Maintenant, il va être donc avec nous, n'est-ce pas? Parce que s'il a notre ressemblance, il va être avec nous. <rire> Dieu est merveilleux, frère. Et ça aussi, il ne savait pas ce que Dieu allait faire plus tard. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu, pas que les anges ont créé. Non, c'était une expression. Parce qu'on dit, oui, il s'adressait aux autres dieux pour voir. Non, non, non, non, non, non. il n'y a qu'un, seul Dieu qui crée. Parce que la Bible n'a pas dit, et Dieu créait. Non, non, non, non. C'est écrit ici en, en, en, en noir et blanc. Mmh? C'est ça, hein? En noir et blanc. Il faut qu'on voit très bien que c'est la chose juste exactement comme cela. Voilà. Ici, il dit... Mmh. Voilà. Alors, pardon, pardon. Verset Genèse chapitre 1. Le verset... Parce que vous remarquerez toujours que depuis les débuts de la création, on n'a pas eu à pouvoir voir que c'était Dieu avec X à la fin. Le même verset 25, il dit, Dieu, un seul Dieu, fit les animaux de la terre selon leur espèce. Maintenant, verset 26, il dit, mais puis Dieu dit, faisons donc l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il fasse quoi qui domine sous le poisson de la mer, sous les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sous tous les reptiles qui rampent sur la terre. Vous avez entendu cela Donc les anges ont regardé, observer effectivement ce que leur créateur allait faire. Alors il dit, mais faisons donc nous euh, faisons donc, faisons donc l'homme à notre ressemblance, non, à notre image, selon notre ressemblance. Et puis il ne s'est pas arrêté là. Vous suivez Il ne s'est pas arrêté là, parce qu'ils attendaient. Bon, il va être comme nous, comme ça, effectivement. » Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Et puis, il est allé plus loin. Qu'est-ce qu'il a dit Il dit « Et qu'il domine. » Vous suivez cela ?« Sur, vous savez bien, les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre, Dieu créa l'homme à son image, écoutez bien, il les créa, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, ah oui c'est vrai, il faut qu'on en remercie. Dieu les bénit et Dieu leur dit, parce que vous avez bien. Donc les anges, écoutez d'abord ce que Dieu a dit. Il dit que cet homme-là domine, donc Dieu a parlé de ce qui va être l'homme effectivement. Là maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, donc, Dieu, vous savez, Dieu, quand il dit une chose, il doit l'accomplir. Est-ce que vous suivez? Amen. Et maintenant, il a créé l'homme. Et maintenant, il dit maintenant à l'homme ce qu'il qui avait dit. D'abord, vous connaissez, non? Et Dieu béni, le bénit et leur dit, maintenant, aux hommes, Soyez donc féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominer sous le poisson de la mer, sous les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se met sur la terre. Et puis, il continue à pouvoir dire, effectivement, je vous donne ainsi, ainsi, ainsi, ainsi, ainsi, ainsi jusqu'à la fin. Alors, remarquez très bien. Quand Dieu, vous suivez S'il vous plaît, je voudrais votre attention. Vous, sœurs qui êtes dans le fond, vous, à côté, à droite, effectivement, ne fût-ce qu'un moment, je voudrais que vous soyez quand même attentifs. À cet instant ici, c'est important. Vous avez remarqué, je pense que, d'abord, on va lire, je pense, dans les livres romains ou hébreux, mais nous avons trouvé cela quand même, quelque part, pour que vous puissiez comprendre cela aussi. Euh, voyons voir encore si c'est dans Romains, 4, c'est c'est pas ça, c'est hébreux, peut-être, bien, on va le trouver. On vous aidera pour cela petit Voilà, c'est dans les livres des Hébreux au chapitre 1. Hum. Hébreux au chapitre 1. Voilà. Ah. Hum. ah. Hébreux au chapitre 1. C'est ah. ah. que nous pouvons lire à partir du verset. Verset 5, vous allez comprendre. Car, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, j'étais engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, il a fait de ses anges des esprits et c'est ça, ça hein, les esprits. C'est la même chose que vous. Bon, alors, je vais lire quand même dans la vôtre, parce que nous avons a vrai. Oui. On est et disons, là, la même Bible que nous lisons ici. Ah, merci. il était en dessous de ton recueil. Alors, Hébreu, chapitre 1, chapitre 1, nous lisons avec vous. Cela, c'est que vous puissiez. Donc, je demande votre attention, tout ce qui est... Il avait des bibles même avec les enfants, c'est que, bon, que vous puissiez faire attention parce que bon, maintenant c'est important. Alors, verset 6, il dit Et lorsqu'il lorsqu introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. N'est-ce pas Il a bien dit, papa des cas quelqu'un, hein. il dit Tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges C'est lui qui fait de ses anges de vent et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au fils, ton trône, oh Dieu, est éternel. Alors, écoutez très bien. Vous êtes bien. Ici, il dit bien, il dit, il dit, que tous les Dieu l'adorent, c'est lui qui fait de ses anges devant et de ses serviteurs une flamme de feu. Vous l'avez remarqué, non Et puis, il dit effectivement ce qu'il en a à pouvoir dire, effectivement. Et puis, verset 14, il dit, verset 13, ou bien verset 12. Non, je vais qu'il m'ablit comme ça, comme ça. Il dit, verset, verset 8, il dit, mais il a dit au fils, ton trône, oh Dieu, est éternel. « L'essai de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'as oint d'une huile de joie au-dessus de tes égros. » N'est-ce pas Et encore, « Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils veilleront tous comme un vêtement, tu le rouleras comme un manteau. Et ils seront changés, mais toi, tu restes le même. Et tes années ne finiront jamais. » Maintenant, verset 13. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied Ne sont-ils pas tous des esprits au de service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter ton du salut, n'est-ce pas Ok. Alors, j'ai dit votre attention. Maintenant, nous revenons dans Genèse. Genèse au chapitre 1. Ah bon, nous avons lu, toi. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui domine sur le poisson de la mer et sur les oiseaux du ciel, sur les bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu leur bénit, Dieu les dit, et Dieu leur dit, enfin Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, n'est-ce pas Remplissez la terre. Ah, ce cela là est dominé sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur d'autres animaux qui se meurent sur la terre. Vous avez remarqué que pendant qu'il a fait toutes ces choses-là, les anges étaient en admiration. Maintenant, il leur dit donc, faisons donc l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Mais disons que ils ont bien, ils se sont dit, à la fin, ils seront, donc cet homme-là sera comme nous parce que notre ressemblance, selon l'image, c'est des esprits. N'est-ce pas? Comme sont les anges. Est-ce que vous suivez? Amen. Alors, Dieu ne s'est pas arrêté là. Il continue en disant qu'il domine. Jamais quand il a créé des anges, il a dit aux anges que vous devez dominer. Là, l'ange des anges entend que l'homme que Dieu va créer, il va dominer. Amen. Alléluia. Or, le seul qui domine, c'est Dieu, monsieur. Gloire à Dieu. Alors, une question, qu il est et qu'il nous considère inférieurs à nous. Dieu lui dit domine. Donc, s'il domine, eh ben, il va aussi dominer sur nous quelque part. Bien sûr, monsieur. C'est pourquoi nous avons le pouvoir pour chasser les démons. Parce que s'il domine, c'est qu'il va quand même être Dieu. Amen. Voilà la colère de cet arcan -ce qui mettait les sons. Il n'est jamais que Dieu m'a dit à moi de domine dominer la terre qui a été créée. C'est moi qui devais être Dieu sur la terre. Et moi j'insiste là à quelqu'un qu'on mis à l'existence, on dit mais faisons, et puis Dieu l'a fait. Et puis Dieu lui dit, domine. Donc il sera roi sur la terre, Amen. Dieu en plus. Amen. Bien sûr, monsieur. Ah, ce n'est pas pour rien que Dieu a pris la forme d'un homme, monsieur. Et puis, il insiste encore, c'est merveilleux, le plan de Dieu, c'est un Dieu parfait. Ça, c'est, dès la création, Dieu avait ça en lui. C'est pourquoi l'écriture dit, aucun oh, des anges, Amen. Dieu a-t-il dit, mais tu es mon fils, j'ai dit engendré aujourd'hui. Non, il n'y en a pas. Amen. Mais toi et moi, Amen. alléluia, nous sommes engendrés par la parole de Dieu. Amen. Quelle grande différence, mon frère et ma soeur. Amen. Que le Seigneur nous aide, frère à réaliser, nous devons pas rester toujours comme des morts, nos frères. À réaliser ce que nous sommes. C'est 100% la vérité. Selon notre ressemblance. D'ailleurs, vous n'avez pas bien prêté attention combien cet homme-là était tellement important pour Dieu. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, il a. Parce qu'on lui dit, le ciel est son trône. Donc il a créé cela pour lui. Mais il déploie la terre. Ils ont dit, oui, mais ben, il va faire, il va faire, il va faire, il dit, mais Non, mais quand il a terminé, il leur dit, pourquoi Pourquoi Il a fait, il dit, mais pour celui-ci. Il dit, mais tu dois, et puis il avait la bonne au sein, puis il lui dit encore, autre, mais tu dois dominer. Quand Dieu est, domine, tu as le pouvoir. C'est-à-dire te donne le pouvoir. Il dit, dominer. Donc dominé, alors nous devons dominer. Amen. Alléluia. Amen. Frère, quand Dieu a dit cela, personne d'autre. C'est pour ça que vous avez remarqué, frères et sœurs, que quand le diable est venu, il a séduit Ève. Adam, vous connaissez, il a suivi. Remarquez très bien. Le diable disait, mais là, c'est terminé, je règne pour toujours. Non, mais le règne n'a pas été donné à Satan. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. C'était à l'homme. Alléluia. C'est pourquoi les titre de propriété, Alléluia. le droit de régner, est retourné à lui. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Le propriétaire originel. C'est pour ça que, chapitre 5, de Paris, effectivement, on lui dit, mais qui est digne. Alléluia. Parce que l'hiver était là. Gloire à Dieu. On a cherché dans le ciel par un ange, monsieur. Parce qu'il fallait un homme. Gloire à Dieu Gloire à Dieu Il fallait un homme Pas un âge Parce que Dieu avait dit dominer C'est l'homme qui devait dominer Pas l'âge monsieur C'est la Bible C'est la parole de Dieu monsieur Alléluia Réveille-toi mon frère et ma soeur. Oh il est merveilleux Notre Dieu nous devons réaliser la grâce que le Seigneur lui-même nous a donc accordée. C'est pour ça, comme nous le disions, effectivement, qu'il parlait donc à ses disciples, à ceux-là qu'il a eu à pouvoir aussi choisir pour pouvoir marcher avec lui et les servir. Et en revenant aussi d'abord à ce que quand il sortait du Jourdain, il fut donc emmené dans le désert, parce que ce que <rire> il naquit sa naissance avait perturbé beaucoup. Oh oui. Les diables qui ont eu à pouvoir dire maintenant, je domine parce que l'homme, lui, il a été chassé du lieu où il était, dans les jardins d'Eden, et c'est maintenant qu'il moi qui domine en tout, il dit il n'y aura aucun homme. Parce qu'il s'est dit que comme moi, je domine, et comme moi aussi, j'ai vu comment est ce que l'homme a été amené à l'existence, et que cela a fait monter dans mon cœur quelque chose, j'avais décidé de pouvoir détruire cela. Et c'est ça en fait, hein, parce que, ne pensez jamais que ce que les démons ou les diables, avec tout ce qu'ils font dans ce monde dans lequel nous sommes, c'est pour le bien de tout un chacun de nous. Juste un exemple, combien nous sommes heureux d'avoir des micro-ondes. Micro c'est vrai, nous aimons M -m -m, tout ça. Quelle belle invention. On va chauffer tout, tout On pousse le bouton 4, 5, 6. Ça fait, Alors là... On sait que c'est chaud. Ce que vous ne savez pas, c'est que tout à chaque fois que vous chauffez ce que vous chauffez, et que vous mangez ce que vous avez mangé à chauffard, bien vous apportez dans votre corps les choses qui détruisent effectivement votre organisme. Je ne suis pas scientifique, c'est eux-mêmes qui ont fabriqué cela. Allez-y, vous pouvez vous conseiller. Et même qui ont fabriqué cela, qui vous disent que ça, c'est sûr que ça apporte des maladies, en fait... Cours, dans le corps de l'être humain. Vous pouvez aller chercher, vous allez trouver la rue, vous me montrez. C'est pour dire que c'est vrai, les inventions, c'est bon, mais ces inventions, détruisent l'homme. Vous allez me prendre en me disant, mais est, il est vieux, il est dans l'ancien monde, il n'y a pas de problème. Mais réfléchissons -so un tout petit peu. Dans les temps anciens, quand on n'a pas eu encore des GTI, on n'a pas eu des des voitures avec 450 chevaux, tout ça. Les hommes marchaient beaucoup. Est-ce qu'ils avaient des problèmes cardiaques? Ils avaient des problèmes de phlébite et des je suis comme ça, on a des veines qui ne tiennent plus parce que ça commence à gonfler. Ils n'avaient pas de problème? Pour quelle raison? Parce que le corps de l'homme a besoin d'exercice. Plus il marche, plus il trouve son fonctionnement normal. Plus effectivement que vous voyez que tous ces cholestérols qui sont stockés là, ça ne fait que partir. Il se stocke pourquoi Parce qu'on est toujours inerte. On est bien, on rentre dans sa voiture. Tiens là, vous, c'est qu'il y a le confort. Les fauteuils ils vous chauffent bien, mais ils vous détruisent quand même quelque part dans ce moment. Trop chauffé, trop chauffé, les nerfs qui sont là-dedans, ils sont Enfin bref, ce n'est pas, pas ce que je voulais dire ce matin, mais juste pour dire qu'effectivement que le diable, lui, il se disait que je vais faire quelque chose de bien. Mais il n'a rien de bien en lui. Non, monsieur. Tout ce qu'il apporte effectivement à l'homme ne fait que détruire effectivement l'être humain. Le projet de Dieu pour l'homme a été toujours effectivement un projet de bonheur. Alors comme il a eu à pouvoir réussir auprès d'Adam et d'Ève, effectivement, il s'est dit, dit, maintenant comme il y a eu la chute, moi je dominerai toujours. C'est-à-dire que puisque cette terre ici est la terre que l'homme devait dominer et que moi maintenant j'ai eu sous ma coupe, je vais l'obliger à faire. Vous voyez comment il fait Parce que regardez très bien. Les démons eux-mêmes ne savent pas faire quelque chose. Il faut qu'ils rentrent dans l'homme. Parce que c'est quand même l'homme qui doit gérer. C'est quand même l'homme qui doit dominer. Est-ce que vous voyez Est-ce que vous comprenez C'est pour ça qu'il doit posséder l'homme. Parce que c'est le maître. Dieu l'a établi pour qu'il soit chef. Alors quand le tour de contrôle est manipulé mal, ben, les chefs vont donner de mauvais ordres. Vous comprenez c'est pour ça que les animaux deviennent même méchants. Ils disent oh ça c'est pas le vrai chef. Ah mais oui bien sûr, bien sûr mais bien sûr. Parce qu'un lion doit vous doit vous respecter. Mais maintenant quand on leur il dit celui-ci il dit mais il dit c'est moi Joseph. Mais celui qui commande dedans c'est pas Joseph. Est-ce que vous comprenez? Bien sûr que oui. Parce qu'il dit la création tout entière. Qu'est-ce qu'elle attend? La manifestation de fils de Dieu. Parce que quand vous manifester, la terre est dans la paix. Bien sûr, monsieur. Parce que la terre est connaît son maître. Ce n'était pas à Satan de dominer, monsieur. Non. C'est à toi. À toi, mon frère. À toi, ma soeur. De dominer sur la terre. C'est écrit. On ne peut pas changer cela. C'est pour ça qu'il possède l'homme. Pour maintenant le pousser à pouvoir faire faire des choses contraires. Il prend des lois, c'est quand même l'homme, non? Mais qui influence l'homme? Vous voyez? <rire> Vous voyez? Or, l'homme, s'il était connecté à la tour principale, à Dieu, oh! frère et soeurs, on n'allez pas fabriquer la bombe atomique de Hiroshima. Non, non, non, non, non, parce que Dieu, Dieu ne peut pas détruire sa création non, non, non. Dieu en prend soin ouais. Mais qui est venu pour détruire, effectivement dit, oh, Il est savant et exposant eux Et puis on a trouvé euh, des... Et... il me carré est... Bien sûr que l'inspiration vient des démons ouais. T'es poussé, toi, à fabriquer une bombe pour détruire toute l'humanité Mais en tout cas, ça n'a pas été à été... été... été... été... la volonté de Dieu ouais. Donc d'où vient l'inspiration La tour de contrôle a changé Amen ouais. C'est ça la procession. Oui, monsieur. Oui, madame. Parce que vous ne voulez pas voir comme que la machine elle-même assise là-bas, comme ça fait toujours. Non, c'est-à-dire que non, il y a quelqu'un derrière. Qui a fabriqué, même quand on parle de robots, il faut le programmer. Qui doit le programmer C'est toujours l'homme. Mais alors maintenant, Satan prend ce taux de contrôle par des mauvais esprits qui viennent effectivement, qui commencent à pouvoir... Donc il te dit maintenant, il dit, mais moi maintenant, là, parce qu'il est malin. On l'appelle malin, c'est les rusés. Ma soeur, vous suivez cela Parce que c'est ça le problème. Si vous êtes tellement distrait, quand vous rentrez chez vous à la maison, les guerres continuent. Avec ton mari, avec ta femme, parce que, oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe Mais il te montre par où tu as un problème. Pour écouter, tu as la tête tournée. J'ai toujours dit que dans cette assemblée, il y a deux diacres. Ces diacres doivent toujours sauver. Si quelqu'un rentre à la porte là-bas, ils sont derrière des mots, que Dieu vous bénisse. C'est eux qui doivent regarder où placer les gens. Vous n'êtes pas des diacres. Vous, vous, vous êtes des frères et sœurs qui êtes venus pour écouter la parole de Dieu. Le problème, c'est de circuler ici pour placer ceci. Ce n'est pas votre problème. Donc, quelqu'un rentre, on ne vous a pas placé la porte, à sauvé, pour dire, ah, qui rentre. Non, ce sont eux deux. Donc, vous, vos yeux ici, vos oreilles ici, parce que nous voulons que Dieu fasse que. Dieu délivre par sa parole. Amen. Dieu guérit par sa parole. Amen. Ce que Satan a peur, ce que tu connaisses la vérité. Amen. Pour les chasser, parce que tu dois le chasser. C'est lui qui te tourmente à la maison. Mais il faut qu'il saute. Amen. Ce n'est pas chez lui. Amen. Alléluia. Amen. Pour savoir que tu dois le faire, il faut connaître la vérité. Bien sûr, mais tu es assis là-bas, les yeux à gauche et à droite. Tu rentres à la maison, ma vie ne change pas, mon mari est toujours comme ça. Non, non. non parce que ce n'est pas possible, toi-même. Amen. Amen. Amen. Donc, nous comprenons qu'il s'est dit que là, j'ai dominé la tête, c'est fini. Maintenant, je veux rien comme un roi. Je vais dominer tout, effectivement, c'est tellement manière. Il est malin, il est rusé, effectivement. Alors, quand il saisit maintenant votre tour de contrôle, il vous envoie toutes les saletés possibles. Vous pouvez regarder mon frère Jonas ici. Il va dire, oh Jonas, regarde comment il a les yeux, il te regarde. Alors Jonas, les pauvres n'ont même pas pensé à te regarder. Toi, il regardait peut-être les rideaux. Ouais. Les pauvres, il avait les yeux. Il dit, Seigneur, quand je vois ces lido, c'est comme le sang. Il n'est pas comme rouge-rouge, mon frère. Mais... Il dit, ça, ça me rappelle les sangs. Enfin, bon, C'est un peu... <rire> c'est pas vraiment le rouge-rouge sang, mais non. Je dis comme ça. Hein. Il lui dire, ah, ça me rappelle les sang. Il commence à pleurer. C'est-à-dire il pleure parce qu'il avait passé du mal de moi. Mais non, il pleure pour ses péchés. Il a vu la trace de sang. Voyez comment le diable pleure. Évidemment. Donc, Dieu nous accorde la grâce que si c'est nettoyé sous ce tour de contrôle, Amen. le diable est vaincu. Il ne, peut, il ne peut rien faire. Parce que Dieu vous a donné quelque chose de tellement si grand, le libre arbitre, de dire oui et de dire non. Vous comprenez alors, maintenant, continuons rapidement pour ne pas rester là. Parce que... Alors, il s'est dit, voilà que, comme j'ai dominé sur l'homme malin, il dit, avec tous les démons que j'ai, parce que j'ai été chassé, eh bien, ce qui va se passer, parce qu'en fait, il faut que vous connaissiez une chose d'abord, votre attention encore. Le Dieu que nous servons, on dit de lui qu'il est omniscient. Omniscient, ça veut dire qu'il n'y a aucune chose qui lui échappe. Les diables... En fait, qui était donc l'ange ici, qui était créé, il ne peut pas être omniscient. Il a été créé avec une connaissance limitée. Est-ce que vous suivez Amen. Alors, euh, on dit à notre Dieu, il est omniscient. Ça veut dire qu'il est tout puissant, il connaît toutes choses. Omniprésent. Ça veut dire quoi Il est présent à tout moment. Donc, nous sommes ici. Il est ici. Ceux qui sont à, je ne sais pas moi, quel pays effectivement, j'en donne exemple, l'Italie ou, ou l'Espagne, le Seigneur est là aussi. Le même Seigneur. Amen. Mais le diable ne peut pas être comme non, ça. Bien, Parce que le diable n'est pas omniprésent. C'est un ange. Voilà pourquoi ils utilisent des démons effectivement, pour pouvoir, bien sûr, que oui, c'est comme des caméras qui sont postées à tous les côtés. Vous que le monsieur les yeux partout. Non, il a placé les caméras et puis avec les tables de bord. Tout ça, c'est des copies. Hein? Ah, sur le carrefour de saint jean il un accident. Comment il le sait? Mais la caméra est placée là-bas. Hein? Sur la base, là-bas, là -bas, il y a eu un tram qui a déraillé. Comment il sait? Caméra par ça ça. Mais Dieu n'a pas besoin de caméras. Les cieux des cieux ne peuvent le remplir. C'est ton Dieu à toi. Et c'est ce Dieu-là qui veille sur toi. Nuit et jour, bien sûr, monsieur. Quand il dort, il veille sous ton sommeil. Amen. Oh frères et sœurs, le monde ne se rend pas compte de ce qu'il méprise en fait. C'est sûr et certain, ne dormez pas, mon frère, et ma ça, le monde ne se rend pas compte de ce qu'il est en train de pouvoir manquer. C'est ça qu'Israël, lui, quand a, lorsque la promesse est accomplie, vous la connaissez. Chose importante. Je reviens encore ici, que Dieu nous aide, je reviens sur les. Nous étions dans jardin d'Éden, et puis ils sont sortis un peu là, que Dieu nous aide à revenir rapidement, mais entre parenthèses. Israël était instruit et il avait reçu la promesse de ce que, effectivement, que Dieu allait leur donner lui-même un signe. Vous connaissez, non Esaïe. Voici donc les Voici donc, donc la Vierge qu'on J'ai toujours aimé ça. Que Dieu te bénisse. Vous aimez aussi Vous savez pourquoi j'aime cela parce qu'on peut tout faire On ne pourra jamais changer ça Il faut être vraiment Dieu Pour faire en sorte Qu'une Vierge Puisse concevoir Je me mets à la place de Marie Qui dit à l'ange Gabriel dit, mais Comment cela Se fera-t-il Parce que je ne connais pas d'homme Parce que depuis que le monde est monde C'est ce que nous connaissons pour qu'il y ait un bébé humain, il faut qu'il y ait un monsieur humain avec la sémence humaine dans la femme. Fa... C'est pour ça la femme a été créée. Puisque Dieu a dit Multipliez-vous. Soyez féconds, multipliez-vous. L'homme ne peut pas se créer, c'est un produit lui-même. Donc soyez féconds, multipliez-vous. Dieu l'a fait, il l'a dit. Donc il faut que, depuis le moment connaît le monde, effectivement, il faut que la sémence de l'homme. Et comme vous savez très bien aussi, que quand la sémence de l'homme est dans la femme, elle ne peut plus être vierge. On peut me faire toutes les tous les calculs possibles. Hein, même si des savants peuvent descendre ici, c'est impossible. Parce que vous comprenez pourquoi. Votre attention, impossible. Mais Dieu, il dit, la Vierge va concevoir. C'est-à-dire qu'elle tombe enceinte, mais quand on la regarde, toujours vierge. Alors, physiquement Scientifiquement expliqué. Non, non, non, non. expliquez-moi. C'est pour ça que logiquement, Marie a posé la question. Elle avait raison. Il dit Comment Parce que depuis que le monde existe, jamais je n'ai entendu une chose pareille. Mais dans la Bible, c'était écrit Vous vous souvenez, non Dieu veille sur sa L'ange est venu pour la parole. Bien sûr, monsieur. Bien sûr, c'était écrit. Il <rire> dit, mais comment cela se fait Puisque je ne connais point d'homme. Alors l'ange, continue, il c'est pour ça que cet enfant qui est de de toi c'est rappelé fils du Dieu. Ah. Ah. C'est merveilleux. Hein? Ah. Fils du Dieu Théo. Mon frère et ma soeur, ni dans la mémoire, ni dans la conscience, ou subconscient, même dans l'imagination. Et des Satan avec ses anges, et même des anges dans les cieux, chose pareille, ne s'est jamais monté. Ça, c'était les domaines secrets de Dieu lui-même. Non, il, il s'est étonné, les gens. Oui, mon frère, c'est son domaine réservé, mon frère. Personne ne peut le savoir. Tout est en lui. Et quand c'est dans lui, qui va aller faire sortir Parce que c'est lui qui crée, mon frère. S'il si n'y dit rien, rien ne se passe. Mais il regarde. Alléluia. En lui. Depuis les débuts, Même quand Satan commençait à pouvoir faire en saut. Parce que quand il a dit, faisons l'homme à notre image. Il avait déjà ça. Est-ce que vous pensez que Dieu peut être surpris C'est impossible. C'est impossible. La preuve est que quand Satan a fait avaler ce mensonge à Eve et qu'elle a chuté entrée, juste quelques instants plus tard, Dieu vient et dit, la sémence de la femme, Amen. oui, juste quelques temps après. Il dit, je mettrai une inimitié entre ta sémence et la sémence de là. La... Merci, monsieur. Et cette sémence-là t'écrasera la tête, monsieur. jusqu'à Jusque ton prêt. Donc il n'était pas surpris. Oh oui. Nous avons sujet à l'aimer, frère. Et surtout à le respecter. Nous vivons un moment tellement particulier. Pour l'histoire de l'Église, mon frère. Oui, où Dieu est en train de clôturer Sœur, si tu ne fais pas attention Tu vas rater Le temps de la distraction est passé Tu peux être distrait après Quand tu vas aller manger tout ça Mais pendant ce temps C'est là où tu détermines effectivement Ce qui va se passer avec toi Bien sûr que Satan pensait que Dieu était Ignorait tout Mais Dieu, Dieu ne disait rien Il observait, il regardait c'est ça qui se sentait vainqueur. Mais c'est quelqu'un. L'ange Gabriel vient, il dit, ah, fidèle à Dieu, il dit, eh, cet enfant fond qu'il est en train de s'appeler fils du Dieu, parce que l'Esprit du Seigneur découvrira de son ombre. Ah, mais alors, il dit, bon, je comprendrai je dis, l'Esprit du Seigneur va me couvrir, mais comment le bébé, le bébé, parce qu'on sait que les bébés viennent parce qu'il y a la sémence de l'homme. Comment les bébés oh. Alléluia. Mm -mm. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Dieu, il est merveilleux. Amen. Il dit quand il dit, c'est pourquoi l'esprit te couvrira. on a pas la vie de des Il dit mais c'est vrai. Les bébés. Alors, il dit mais et, et, la sémence, il, il faut que pour une femme, vous comprenez, elle était sur ses calculs. Et puis, elle entend l'ange Gabriel qui lui pose, qui lui dit une chose Et Marie, tu connais Elisabeth Alors, Je crois qu'il faut dire Mais quel rapport y a-t-il Parce que moi, moi, je suis préoccupé parce que tu viens de m'annoncer ici. Je suis un peu. Un peu... La, Bible, la Bible dit qu'elle fut trouvée par sa salutation. Je suis toujours un peu sous le choc. Hein? On n'a pas terminé ici sur ma question. Et puis, tu me dis, Elisabeth, la part, mais, mais, je crois qu'elle en, en, s'est en, en, en, en, en, dit, mais, mais je la connais, c'est la vieille hystérile qui n'a rien, qui n'a même pas d'enfant. Quel rapport avec moi ou Mano, c'est un bébé ici, dont j'ai les calculs dans ma tête pour savoir comment dit. tu me parles entre d'une femme déjà menoposée, vieille effectivement aussi, qui n'a pas d'espérance d'un bébé, parce qu'elle est stérile depuis sa naissance. Quel rapport Elle a... est stérile là, la vieille là, elle est dans son sixième mois. Elle dit Alléluia, elle dit c'est vrai, il dit c'est vrai, il dit Alléluia. Qu est -ce que cela me soit le La semence est rentrée. Gloire à Dieu Amen. Dieu n'attendait que ça Qu'elle dise « Oui, Seigneur !» Parce que la parole de Dieu est une Amen. sémence, monsieur. Amen. Oh oui, monsieur Satan travaille d'un côté, Dieu travaille. Oh oui, monsieur Lui, pour lui que là-bas, Dieu donne la parole ici en réveillant ceux qui sont à lui, monsieur. C'est comme ça que sans l'intervention d'un être humain, rien du tout. Et avec quand une femme est enceinte... Je reviens, non ah, Les frères doivent être forts. Parce que quand la soeur n'est pas enceinte, on peut manger tout ce qu'on veut ensemble. Ah, et qu'est-ce que tu... Bon, on n'a que ça. Alors, le rico, tu vas manger, et puis c'est si tu vas manger. Et là, Joséphine va tout manger, il pas de problème. Mais une fois que je ou ah, quelque chose à l'intérieur, je, je défine, bon, on va manger le haricots aujourd'hui. Il dit, non, Gaston, ce n'est pas possible. Tu n'es pas soumise. Mais non, ce n'est pas question de soumission, Gaston. Ce n'est pas question mais là, Si, ce n'est pas, nous avons toujours mangé les haricots, tous, toi et moi, tous les jours. Comment aujourd'hui, moi, je te demande de pouvoir manger avec mon haricot, tu ne veux pas. Qu'est-ce qu'il y a comme problème Il dit, Gaston, je ne comprends plus très bien, mais ça ne peut plus passer. Et qu'est-ce que tu as besoin pour que ça puisse passer Un jumbo. Ah, depuis qu'on est ici avec toi, jamais tu n'as mangé d'un jumbo. Enfin, jumbo, c'est un poisson. Hein, pour ceux qui nous suivent, en fait. Jamais tu m'as demandé puis tu n'as pas aimé un jumbo. Jamais tu n'as parlé de ça dans ma maison. Et Je ne comprends pas, Gaston, parce que maintenant, le goût, quand, quand c'est haricot, j'ai envie de, de, de renvoyer. Mais quand c'est jambe, Je te dis que mon corps tremble, il veut toujours, je ne comprends pas très bien. Quand tu entends ça, sache qu'il y a quelque chose déjà qui travaille. Parce que quand un corps reçoit une autre vie, il y a des transformations. Alors je crois que Joseph, quand il a regardé sa fiancée, il dit, Marie, peut-être n'a pas encore qu'il a regardé Marie. Il voit la façon de faire les choses a changé. La façon de manger commence à pouvoir changer. Marie n'a pas d'habitude, il dit, il y a un problème. Puis bon, vous savez, à un moment, même si on essaie de cacher, puis dit, ça commence à pouvoir pousser. Puis Joseph qui regarde Marie dit, Marie, je ne t'avais jamais vu avec un ventre. Parce que depuis qu'on est fiancé, je t'observe quand même. Je sais que tu n'as pas de ventre. Mais bon, même si tu pouvais me dire que tu as trop mangé, c'est que cette dimension-là... De... Un... Explique-moi un tout petit peu. Marie a beau expliquer, il dit, mais écoute, maintenant, il y a un problème, Joseph, que je vais t'expliquer. Oui, mais il fallait m'expliquer. ça Je t'écoute. Il dit, « Un ange du Seigneur m'a visité. <rire> »« Si tu es une sainte que Dieu a visité, je suis heureux d'épouser une femme qui prie et que l'ange vient. » Mais, quel rapport y a-t-il entre l'ange et les ventre Parce que je n'ai jamais entendu ça. « Quel ange a visité ?» Et puis après, je dis, monsieur, je dis, je vais bien entendre parce que non. Même si, si on parle des de, de, de Samson, dont la maman a prié, et puis ben, le papa des Samson était impliqué. Mais, mais, mais ici, je voudrais savoir ce qu'il l'année. Marie a dit, il est venu, il m'a salué. J'ai tremblé à sa salutation. Ah, et, et, ensuite, et, et ensuite, il m'a dit que je serais enceinte. En quoi En quoi Il dit oui, que je vais avoir un bébé. Mais... De moi Oui, mon frère et ma soeur. Et, là, je dis, et Marie dit non, ah non, elle m'a dit que euh, je vais avoir un enfant de Dieu. C'est-à-dire que le Seigneur va accorder la grâce que je puisse devenir enceinte. Alors, maintenant Joseph mettait moi sa place. Il commence à gratter et s'est dit, ah, regardez comment ce que l'homme a. Hein. Ah non. Oui, il est venu. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Moïse est venu. Quand on regarde bien, pour bon, et, et son mari, ils ont eu Moïse, et puis on a compris que c'était dans la situation où on l'a mis dans le panier, et puis... Parce que Pharaon tue, non, il a Maintenant, Et puis bon, Moïse a conduit les enfants d'Israël, il a parlé, <rire> il a donné des lois, et tout ça... Et puis il va un peu plus loin cherche, il trouve pas. Il est quand même, si quand même quelque chose de comme ça s'était quand même passé, je peux comprendre quand même Marie, je peux quand même dire parce qu'il s'est passé une fois avec tel. Bon, ça va. Il cherche des citations, il ne trouve pas. Ce n'est pas possible, ça. Qu'est-ce qui m'arrive ici Alors, regardez la bonne disposition d'un fils de Dieu. Amen, Quand il ne comprend pas bien quelque chose, il ne va pas courir à gauche et à droite pour commencer à pouvoir soit de se plaindre ou raconter des histoires. Effectivement, genre, oui, c'est cela. Non, non, non, non, non, non. La nature d'un fils de Dieu, c'est de pouvoir rester calme. Parce que. Notre Seigneur et notre Dieu est un Dieu qui fait des choses pas selon notre attente. C'est ce que nous devons toujours connaître, que jamais Dieu ne va faire les choses selon notre volonté. Et comme il est Dieu, il a l'autorité de faire les choses Amen. comme il le veut. Amen. Mais maintenant c'est toujours très important pour un fils de Dieu, et une fille de Dieu, de savoir que Dieu, même s'il doit faire quelque chose de surprenant, il les fera toujours, selon. N'oubliez jamais, jamais cela. C'est comme ça qu'effectivement, que, là, il a eu à pouvoir manifester une nature aussi extraordinaire, parce que ce n'était pas par hasard. En fait, nous comprenons que Dieu ne fait rien par hasard. On a vu la nature de Joseph. Ayant vu que là, il dit, mais ici, je ne comprends pas, je ne vois pas tellement très bien, c'est que Marie, ici, elle a été avec quelqu'un, parce que chose ne peut pas se passer s'il n'a pas eu la présence d'un homme. Il était convaincu. Là, vous pouvez lui parler de tout ce que vous vouliez. Joseph était convaincu. Qu'ici, ici, on peut me dire tout ce qu'on veut, mais là, Marie a quand même été avec un homme. Mais oui, parce que ça sautait dans tout le bon sens. Ça, ce sont des choses qui peuvent vous arriver à vous Dans les choses qui concernent Dieu. Ne prenez jamais Dieu comme un, un ami à vous, quelqu'un un copain à vous, que vous pouvez arriver à pouvoir. C'est pour ça que vous vous tenez d'importe quelle manière, effectivement, en rapport avec les choses de Dieu. Et vous vous donnez trop de valeur. Ne faites jamais cela. Ne faites jamais cela. Soyez dans cette position toujours d'humilité, implorant la grâce de Dieu. Et vous, ne vous dites jamais, moi je connais plus de révélations, je connais jamais. Parce que quand l'orgueil monte dans votre cœur, vous êtes déplacé. Dieu ne peut rien faire avec des orgueilleux, des prétentieux. Aussi longtemps que vous donnez trop d'importance en vous-même, Dieu ne peut pas s'ouvrir à vous. Pas du tout. Regardez l'attitude de cet homme ici. La Bible dit qu'il n'a pas voulu diffamer si c'était l'un des deux. Je crois que, avant même que ça arrive, même mon pasteur, aux oreilles des pasteurs. Toute l'assemblée, les coups de fil, et les watersapens, les instagram comme vous les appelez. Ah, c'est ça, c'est le problème. Vous voyez, vous voyez, frère et soeur. Entre parenthèses aussi, pour pouvoir dire que les frères, c'est quand même côté. Vos histoires de WhatsApp, WhatsApp, ou et Instagram et, et tout ça, que vous mettez des cadenas gros comme ça qu'on ne peut pas voir ce que vous faites derrière. Vous êtes des frères et sœurs. Pourquoi vous devez mettre des gros cadenas Quand on veut, on veut, on veut te demander une invitation, tu restes six ans pour dire à la personne, à ton frère, oui. Pourquoi Frère, je veux être ton ami. Moi, je ne connais pas comment ça fonctionne, vos histoires. Hein. Je vais ton ami sur cet Instagram en question. Fais-moi rentrer. Tu as vu sa demande, mais tu, tu, c'est comme si tu n'as rien vu. On te renvoie encore. Fais-moi rentrer dans ton Instagram. D'ailleurs, j'ai dit une chose. Moi, je vais faire aussi un Instagram. Je vais inviter tout le monde maintenant. Je vais être ami à tout le monde. Hein? Je, je, vais, je, je vais me faire aussi inviter chez vous. Faites-moi rentrer dans vos Instagram. Enfin, Instagram. Moi, je n'ai rien à publier, Mais je vais simplement... Voir ce que vous avez chez vous en Instagram. Alors, voyez-vous, je me dis, dans vos Instagram, ce que vous ne vous rendez pas compte, mon frère Massa, et dans vos choses là que vous avez, vous exposez tellement vos vies. Oui, et, et vous savez, ça c'est aussi triste que je viens d'apprendre. Bon. Vous savez, quelqu'un peut avoir le désir d'épouser quelqu'un, dire Ah, oh, j'ai vu une soeur dans l'Assemblée qui est vraiment bien, gloire à Dieu, ça, le est là. Et puis, quand il va dans votre jour, qui va découvrir ce que vous cachez quand vous mettez le cadenas parce que vous le faites entrer vous ne voulez pas faire entrer le pasteur par exemple vous faites entrer oh copain, copain, vous pensez copain copain, copains, copain, il ne vient pas simplement pour être copain, il cherche une femme mais quand il va voir qu'à l'assemblée tu es une et dans là-bas tu es une autre je vous l'ai toujours dit ici non il va dire quoi oh je change de veste je ne pensais pas que c'était comme ça c'est pour ça, frère et soeur, ne faites pas des choses ignobles. Vous vous vendez vous-même pour rien. Vous vous exposez vous-même pour rien. Et tout ce que vous faites, effectivement, c'est toujours dans les fichiers aussi. Si vous ne savez pas, les informaticiens, vos photos, vos commentaires, tout ça, sont gardés dans un fichier chez Google. J'ai entendu. Bon, je vais revenir dans la parole, hein. Mais c'est pour votre information. J'ai entendu qu'on a envoyé des messages, je crois c'est... Ma fille là, elle était ici qui m'a dit ça, non, non, m'a montré un truc. Et bien votre, votre soeur ici aussi m'a dit. Je ne sais pas si je me trompe, pardon ma soeur. Pardon ma soeur, je me suis trompé. Google vous a envoyé quelque chose. Ah, voilà, elle est là-bas derrière, ce que je vois. C'est bien elle. Voilà la main là. Elle m'a dit, elle dit, mais papa, tu sais quand je dis quoi, ma chérie, il y a quoi que problème <rire> Et Elle a dit, au oh, m'a envoyé un message que depuis 2019, je vais autant de fois à MC, donc à Scarbeck. » Je vais à tel endroit, je vais à tel endroit, j'ai fait autant de kilomètres, j'ai roulé autant, j'ai mangé dans tel restaurant. Donc, oui, oui, dans tous les endroits où j'ai été, on m'a envoyé le calendrier pour me montrer vraiment bien, même avec des photos. Ah, bah oui. C'est vrai. Ouais, bref, nous revenons à ceci. Alors, l'homme qui n'avait pas le désir de pouvoir se diffamer, il a voulu rompre secrètement parce qu'il a pensé au ciel. C'est pour ça, frères et sœurs, avant de faire quelque chose contre votre frère, votre sœur, pensez d'abord. Si je veux me parler du mal de lui, et si on me parlait du mal de moi, c'est dans la Bible. Et voilà que pendant qu'il pensait, oh, Marie était sincère. Et quand on voyait l'événement, effectivement, on trouvait épris en plus de cela. C'est qu'il y a ce que, notre frère Joseph, mmh. il n'avait pas bien prêté vraiment beaucoup trop attention aux saintes Écritures. Ah oui, ah oui. Parce a aussi les grands problèmes, c'est de poser la question de voir où est-ce qu'il était. On se branche beaucoup plus. on se branche Où est-ce qu'on voit Où est-ce qu'on était effectivement Où est-ce qu'il en était avec lui Mais Dieu le connaissait, hein. Troublé parce qu'il ne voyait pas, or oh, dans les saintes écritures. Dans les saintes écritures, c'était écrit quelque part. Et voici la Vierge conservera parce que le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Est-ce que vous suivez? Et voici la Vierge concevera. Eh bien, les gens étaient occupés à pouvoir à, à, à prêcher aux gens des autres choses qu'ils font. Et vous devez, comme l'évangile de la prospérité, vous aurez des voitures, vous aurez de l'argent, effectivement. Donc tout, tout, tout ça, c'était des choses qui rentraient dans l'esprit, des gens, effectivement. Bien sûr que oui. Comme aujourd'hui, pour montrer que tu es un fils de Dieu, il faut être avec beaucoup d'argent. C'est l'évangile de prospérité. Mais dans la Bible, il n'y a pas. Dans cette Bible ici, vous n'allez pas trouver que quand vous devenez croyant, directement, vous devez... Non, non, non, non. On devient croyant, on passe par les tests. Les épreuves doivent faire partie de votre vie. Ça, c'est le moyen de Dieu, en fait, pour voir si vous êtes fils ou fille de Dieu. Bref, on court vite là. C'est pour ça que quand il est rentré dans la zone du baptême par Jean, il est sorti, il était conduit c'est dans les déserts. Pourquoi Pour être éprouver Matthieu chapitre 4, éprouver dans le désert pour voir s'il est fils. Et c'est Dieu qui a permis ça, messieurs. Bien sûr que oui. Disait, parce que bon, j'invite, parce qu'à cause de temps aussi, Dieu a permis qu'il soit conduit dans le désert. Et alors dans le désert, il allait faire quoi? <rire> J'aime Dieu. Vous savez ce que le Seigneur avait fait? D'abord, pour que vous puissiez voir comment il travaille, non? Dieu ne change pas sa méthode. Est-ce que vous me suivez Qu'est-ce qu'il a fait pour que Satan puisse se sentir titillé pour aller toucher Job C'est Dieu qui a dit. As-tu remarqué mon serviteur Job Vous sentez fait ça C'est comme ça que Satan dit, oh, parce que tu le protèges. Il dit. Il dit, Satan lui dit, mais touche à ses bêtes, il dire, viens, pas pour l'homme, je te permets. Mais pas à sa vie. Amen. Vous comprenez Amen. Dieu savait. Et si n'y a pas de désert, effectivement. Oui. Et parce que vous me direz, mais frère, est-ce que ce que tu nous dis est aussi vrai Écoutez bien. Dans Matthieu, nous pouvons lire, je pense que dans Matthieu. Vous avez encore du temps, non Je ne vais pas rester longtemps parce que comme nous avons aussi des invités. Ah ben, et, et, nous voulons aussi qu'ils se sentent ici. Attends, Matthieu 4. Hein? Mm -hmm. Vous suivez Matthieu chapitre 4. Vous y êtes Alors.. Euh, le verset. Euh, docteur, je pense qu'à ce le moment aussi, il faut préparer aussi ton diapositive là, pour projeter parfois même les chapitres et ici, quand on en a besoin. Mmh? Ça c'est un peu plus grand qu'on comme par exemple Matthieu, chapitre 4, pas maintenant, parce que tu ne t'es pas préparé, hein? mais la prochaine fois prends vraiment ta Bible là, tout entière dans ton diapo là, tu le projetteras ici. Que Dieu te bénisse ma soeur. Amen, amen. <rire> Dieu connaît les des pensées. Hein? Bien sûr, Matthieu 4, verset 1 dit :« Alors Jésus fut amené par l'Esprit ». C'est-à-dire que l'Esprit, c'est Dieu, non oui. Ou c'est dans les déserts. Pour quelle raison Pour être tenté par oui. Bien sûr, messieurs. C'est l'Esprit, c'est Dieu, non oui. <rire> Bien sûr que oui. Il a amené là pour maintenant donner l'occasion à Satan de se dire :« Maintenant, je vais maintenant faire ce que j'ai à faire avec lui. » Parce que depuis qu'il avait été dans les jardins d'Eden, vous vous souvenez, non Là, comment il a amené l'homme à la chute, effectivement. Il dit, ici, je domine, il n'y a aucun homme. Alors, quand il a vu, effectivement, c'est Jésus, il dire d'abord que sa naissance... <rire> avait amené du trouble parmi les gens, Marie la pauvre, petit on l'a secoué par les gens, parce que vous savez, les voisins parlent beaucoup. Hein. Eh, Est-ce que vous, vous, avez, vous avez entendu Je dis qu que vous entendu, mais eh, Marie, là, là, la fiancée Tu ne sais pas. Ouh, Joseph, il est vraiment un bon monsieur, vraiment. Si c'était mon fils, oh, immédiatement Mais bon, lui, je ne sais pas comment il est, mais il est resté tranquille. Et, et, et, et puis, bon, nous, nous, nous, on avait vu, hein, parce que nous, les femmes, on sait. Quand il y a une jeune fille, elle est normale, et puis quand on voit que le ventre poussent, puis quand on voit qu'elle commence à manger la terre, tout le temps qu'on est un, un peu l'argile, l'argile, ce qui est un problème. Nous, vous savez. Mais on n'a rien dit à Joseph, mais on regardait un peu. C'est comme ça que sont les racontards. Hein? Hein? On n'a rien dit, mais on, on voulait voir un peu, parce que si on disait, on allait dire nous, on a dit. Mais là, tu es en train de dire, nous C'est comme ça que ça se passe. Hein? Parce que la langue ici est toujours brûlée parce qu'il veut toujours parler. Frère, mets une brille ici. Pourquoi tu dois parler Puisqu'on te dit ne parle pas. Surtout quand on dit ne parle pas, ça bouillonne. Donc, je voulais parler, mais on nous a interdit. Parce qu'on nous a interdit, je ne veux rien faire. On sent que ça brûle. Mais si on t'a interdit, c'est pour ton bien. Non, voilà, nous revenons ici alors. Alors il a vu comment c'était autour là, effectivement, parce qu'il est malin. Puis il a entendu que oui, et là, cet enfant, il est, il est, il est conçu, et puis on entend effectivement que bon, que les choses ont été changées. Et puis, la naissance a pu avoir lieu, parce que celui dont on avait parlé, le bébé était là. Et puis on remarque effectivement qu'il y a eu de bruit, tout ça, pendant quelqu'un qui est train de prêcher là-bas dans le désert, ça a troublé aussi les autres, Jean-Baptiste. Parce que le Seigneur avait dit, voici, j'envoie mon messager, pour préparer le chemin, il prépara le chemin Élisabeth avec Marie. Vous connaissez la, la scène? Non? Jean ici et puis Jésus de l'autre côté. Vous connaissez cela? Ah oui! Parce que Marie a réalisé c'était la vérité que ce que l'ange lui avait dit était vrai que dans, quand elle a cru là dans l'intérieur là quelque chose est passé parce qu'elle s'est élevée. Vous connaissez non? Pour aller voir Élisabeth. Quand elle a rencontré Elisabeth, il ne doit même pas raconté, que voilà l'ange m'a raconté. L'effet qu'Elisabeth l'a vu. Il dit, mais comment la mère de mon Seigneur est venue vers moi L'enfant de Datrice. Jean le Baptiste. Dans le sang d'une vieille ménoposée stérile. La rencontre entre le messager. Gloire à Dieu. Dieu est parfait. Tous ces événements-là étaient des choses qui se passaient, effectivement. Alors le diable, que vous savez, parce que vous pouvez dire, mes frères, comment est-ce qu'il a dit, mes frères, c'est ça, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, parce que je voulais qu'on reste un peu longtemps. Pourquoi Parce que Dieu veille sur sa parole. Vous savez ce qui s'est passé Ils étaient donc à Jérusalem. Tous les croyants, tout ceci, la fête, ils faisaient la fête, effectivement, blabla. Ils avaient leurs projets parce qu'ils avaient leurs enseignants qui blablabla. Et ils ne se rendaient pas compte ce que Dieu était en train de faire. Tout d'un coup, il voit simplement, poudou, tata tata. les gens qui rentrent dans la ville, où c'est Dans la bonne ville, hein? Jérusalem. Il leur pose la question. Parce qu'ils ont trouvé les gens, nos chalants comme si rien n'était, On en a vivant, il dit, mais, hey, où est le roi des Juifs qui vient de naître Bah, ils surpris. Pardon Le roi <rire> non. Parce qu'ils avaient le roi. Le était le roi. Pardon Oui le roi des Juifs qui vient de naître. Le roi des Juifs qui vient de naître. Que... Oui, mais oui, mais nous avons vu son étoile. C'est pourquoi nous sommes venus pour l'adorer. On pensait qu'à l'arrivée, je donne tout le monde à l'être. Alléluia, gloire à Dieu. Nous l'avons. mais déjà, ils se sont même étonnés. Le roi des Juifs, qui vient de naître. C'est arrivé aux oreilles d'Hérode. Troublé. Il dit, le roi des Juifs, il vient de naître. Ici, ah, chez nous, l'Israël. Mais ce n'est pas à l'étranger, c'est bien là. Ah ben oui. Et il dit, oh. Puis tout d'un coup, ça a commencé à travailler. Il appelle maintenant tous les scribes. Vous qui avez les parchemins, parchemin, parchemin, vérifiez, vérifiez. Il dit, mais pendant tout cela, vous En fait, c'est ça le problème avec la religion d'aujourd'hui. On a laissé la Bible à côté. Les gens vous donnent ce qu'ils pensent. La théologie, la ceci et cela. Vous ne verrez jamais rien. Ah, bref. C'est pour que vous compreniez que quand les bouillons courent, mais les démons aussi. Parce que les démons ne sont pas omniscients. Non. Vous pensez que les démons peuvent connaître tes pensées À toi, ils ne peuvent pas connaître tes pensées. Non, pas du tout. Parce qu'il n'y que Dieu qui sent les pensées. Alléluia. Les démons voient comment simplement tu réagis un tout petit peu. Il essaie de te un tout petit peu pour un peu calculer. C'est ça. C'est toi qui lui donne effectivement. Il faut qu'il comprenne ce que tu veux. Il, vous savez, quand même, c'est depuis des milliers d'années qu'il connaît quand même l'homme, parce que lui, il est encore là, parce que Dieu l'a gardé pour un temps. Donc il connaît comment l'homme est, comment il a réagi. Bien sûr. Bon, je ne vais pas rentrer encore dans en le détail. Mais non, regardez très bien. C'est ainsi que les bruits se sont donc répandus avec tout ça, connaissance qu'il a Et puis, il voit que bouf, boum, celui qui était. Donc là, Jean-Gabriel avait visité donc, les parents avant. Il est né aussi, il a grandi, Jean-Baptiste. Et puis, on l'entend qu'il est dans le désert. Et là c'est vrai. Il n'a jamais été né avec les saducés, les pharisiens. Il n'a jamais été dans un groupe de, de prédicateurs ou de croyants pour apprendre la Bible. Là, dans le désert, avec les scorpions, les sauterelles. Il ne connaissait que les sauterelles et les arbres et les racines. C'était sa prédication. Amen. Alléluia. La cognée ni la racine de tous les arbres. Bon, si on a cogné les arbres, c'est dans la forêt. Non, l'arbre, c'est bien toi. Amen. Amen. Vous comprenez C'est ça. C'est l'environnement dans lequel il était. Serpent, ras des vipères. Il n'est pas éduqué, mais il a vécu que dans ça. Serpent, ras des vipères. Il dit, qui est serpent, ras des vipères. Vous, serpent. Et puis on le voit là, il dit, mais avec un langage châtré, comme ça, faire un langage châtré, ça veut dire qu'un langage aussi dur, aussi mauvais, il rappelle les gens des serpents, comme ça. nous les civilisés, on ne peut même pas parler comme ça aux gens. Ah, et quand vous qui ne comprenez pas trop bien, il faut que vous sachiez, Lui dit, non, c'est mi-père. Il dit, comment ça, tu as pas dit, nous, on dit qu'ils ne comprennent pas bien, non, non, non, non, non, non, non, non. Il dit, un homme comme ça, il n'aura pas de membre dans son église. Germain, et puis en plus, il est, il est habillé comme moi. il n'a pas trop de vêtements, qu'il les pots de chameau. Il s'est mis comme ça. Il n'a pas comme euh, les grands couturiers que vous avez. Non Lui, il s'est mis une pot de chameau comme ça, pom pom pom. Et puis là, il mange des sauterelles. Vous connaissez sauterelles mmh. Qui court là contre les lumières là. Ça vous a non eh ben, il ne mange que ça, mais il n'est pas civilisé. Il va manger les sauterelles. Nous, on mange bien les beefsteaks. On nous fait bien un bon cabri là, avec les moutons qu'on a offert en fait, hein, hein, par les âmes qui sont venues pour offrir le sacrifice à Lui, il est là en train de manger les sauterelles. Il est habillé avec des peaux, des, des chameaux qui sont comme ça. Ses pieds, il n'a pas de chaussures, des sandales. Vous savez comment il a fabriqué On ne sait rien. Il écrit Et personne ne pourra aller là-bas. Mais qu'est-ce qu'il voit Ah il crie comme ça, il parle à la date Les gens fouillent, ils viennent vers lui comme ça. Il dit, mais c'est pas possible ça. Jean chapitre 1, verset 19, je pense. Et puis, même à Jérusalem, ils ont mais non, il y a un monsieur là-bas. Il a un langage châtré, il ne prie pas des, des, des, des races de vipères, et des coupé avec des haches et tout ça. Et il n'est pas civilisé, mais toute la foule va chez lui. Les gens de la promettent, ils vont, mais qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qui se passe là-bas Alléluia, Amen. oh oui, Dieu est en action Amen. Dieu est en action Amen. Dieu n'est pas dans les grands bâtiments Non, non messieurs Amen. Dieu est là où se trouve sa parole Amen. Bien sûr messieurs Amen. Bien sûr madame Ils étaient tellement étonnés En se disant mais qu'allons nous faire Tu peux m'envoyer un tout petit peu ton roi, s'il te plaît Qu'allons nous faire, qu'allons nous faire qu alors, il dit, bon, maintenant, il faut qu'on puisse bien... bien vérifier. Vous savez, quand ça commence comme ça, les gens commencent à dire, mais, et c'est un rapport avec Dieu, ou pas, mais qu'est-ce qu'il en est, effectivement? Ne voyons pas très bien. il dit, bon, on envoie les, les, les, les juifs, les, les sacrificateurs, tout ça, puis puis ça ils le voir. Vous connaissez, non? Donc, de Jérusalem, vous avez lu, quand même. Si vous n'avez pas lu, je lis rapidement dans Jean, chapitre 1, je pense que c'est là Jean, chapitre 1, je crois que c'est cela. Rapidement, Elle dit, voilà. Voilà. Je pense que c'est cela, oui. qu'il okay, dit. Okay. Ah, okay. Jean chapitre 1, verset 19, nous disons. Voici les témoignages de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des lévites pour lui demander, toi qui es-tu Donc, ils ont bien été secoués à Jérusalem. Et ils ont envoyé des juifs et des sacrificateurs pour aller lui poser la question. Il se dit, mais c'est pas possible, toi, moment, avec ta façon de pouvoir prêcher, parler comme ça, les gens ne vont même pas venir chez toi parce que nous avons déjà eu à pouvoir avoir notre système, comment les gens savent. On peut bien avec la philosophie, les ceci et cela, comment parler pour attirer les gens, effectivement, mais toi avec la sauterelle, avec tout ce que tu es, avec les miels avec tout ça, et les haches, et les ceci, comment ça se fait Hein? Comment ça se fait Et même dans nos églises, se vide. Donc, je pose les questions pourquoi ils viennent chez un monsieur comme toi Alors, il dit, mais alors Il ça mais es-tu Élie Parce qu'il savait qu'Élie devait venir. Es-tu Élie Il, a, il a regardé. Es-tu Élie Il dit, je ne le suis pas. Alors, il dit, es-tu Christ Parce qu'il savait qu'il devait venir. Il dit, je ne le suis pas. Alors, es-tu le prophète Il dit, je ne le suis pas. Alors, troublé. Il dit, tu n'es ni l'un ni l'autre. Alors, qu'est-ce qui fait que y a une attraction autour de toi comme ça Alors, il répondit, mais je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Selon ce qu'a dit Isaïe, le prophète. Dieu accomplit l'écriture. Vous n'avez pas bien observé. Vous combattez contre moi, vous n'avez pas bien observé. Ce n'est pas moi. C'est l'Écriture qui s'accomplit. Alors, c'est comme ça qu'on a compris que non, ici, là, c'est Dieu qui est en action. Et tous les gens venaient, se repentaient, étaient baptisés le baptême de la à Allah. un rapport avec celui qui devait venir. Vous disiez cela, non Bien sûr, je, je te termine. Alors, regardez bien. Les gens étaient impressionnés. Et un jour. Vous connaissez comment il était effectivement Jean-Baptiste. Un jour, pendant qu'il baptisait, baptisé, tout le monde venait, effectivement, on voit la personne qui se fige, donc lui Jean. Non, non qui se fige, il ne s'est jamais figé contre qui que ce soit. Tout <tousse> tous ce du Seyan, tout ce qui étaient venus, était venu, c'était race les nipères, répentez-vous, repentez vous Mais il voit quelqu'un qui vient humblement, qui s'approche, l'homme se fige. L'homme perd la force. Tout le monde commence à regarder dit, oh. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe il, dit, il était comme ça. Il me dit, mais comment ça se fait Qu'est-ce qui a fait que ces gens ici, l'homme aussi puissant, peut être figé, et dans, dans une attente où on voit comme s'il si a peur de quelque chose Il regarde, on voit quelqu'un qui avance là. Ah non, c'est merveilleux. Avec, avec un pas tout à fait dans l'humilité, dans la simplicité, comme un agneau. Bien sûr, mon frère et ma soeur, notre Seigneur n'était pas comme tous ceux qu'on voit. Il faut, moi je suis, moi je suis les grands prédicateurs. Jamais, frère. Je suis les ceci et cela. Jamais. Il n'a même pas besoin de titres. Non. non. Il avançait simplement un agneau qui avançait. Et tout le monde remarquait que quand il s'avançait, l'atmosphère a même changé. Il dit on a toujours été ici, on a toujours vu, mais aujourd'hui c'est autre chose. Même Jean lui-même. Et à ce moment-là, il s'approcha des gens. On entend cet homme qui a toujours parlé des races de ici père qui s'était là dit Mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et il dit Non, ce pas possible. Les gens disent c'est pas possible. Celui qui baptise. Et il dit que celui-là, qu'on ne connaît même pas, qu'on ne sait même pas d'où il vient. C'est dit que c'est celui-là dont lui a besoin que celui-là le baptise. Alors, qui est celui-là Qui est celui-là Et on observait celui-là. Il dit, parce que le prophète il me dit c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et toi, tu viens à moi. <rire> Dieu est Dieu. Dans sa parole, Dieu veille sur sa parole. C'est là. Alors, il entend simplement celui vers qui il s'adressait. Parce qu'il s'attendait qu'en en fait, celui-là lui dise, bon, je vais te baptiser quand même, Jean. puisque tu en as besoin. Parce que Jean lui-même, pourquoi il a tremblé? Parce qu'il dit, c'est lui qui m'a envoyé baptiser. Donc, il ne baptisait pas par son propre plaisir. Oui. Ou par ça. C'est pour ça que les gens venaient chez lui. Maintenant, il déclare, il c'est lui qui m'a envoyé baptiser m'a dit c'est lui sur qui tu verras l'esprit des gens. c'est celui-là parce que tout Israël et la terre entière attendait les merci si monsieur le redempteur Amen. Amen. frères et sœurs celui qui devait élever l'homme que Satan y a dominé le revenu de sa chute et fait que l'homme revienne ce qu'il était Il dit, je l'ai vu. Je l'atteste. Qui c'est bien lui. C'est pour ça lui lui dit, nous devons accomplir tout ce qui est juste. Ça veut dire quoi? Eh bien, toi tu es le prophète. Moi je suis la parole. Et la parole vient oh, au Toujours l'écriture, parce qu'ici comme cela et puis il dit non seulement cela, je suis l'agneau de Dieu. Amen. Tu le dis, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Voilà. Or avant que l'agneau soit offert à Dieu, Amen. les sacs il doit être lavé monsieur. C'est pour ça qu'il y a dit rétablir, il a rétabli le mais verser de l'eau. Verser de l'eau. On dit, mais c'est pas possible. Là. Comment il va allumer les feux sous de l'eau oh, Toi, fais ce qui est qu y a de biblique. Amen. Dieu s'occupera du reste. Ce n'est pas mon problème, c'est que Dieu a dit, je le fais. Amen. Amen. Il est bon, notre Dieu. C'est ainsi qu'il fut baptisé. La Bible dit que quand il entre dans les eaux, baptisé baptisé dit, on vit l'Esprit descendre sur lui. Sous la forme d'une colombe. Alors là, depuis que l'homme avait chuté, vous suivez? Je vais m'arrêter. Depuis que l'homme avait chuté, depuis que Satan avait pris le dessus et tout ça, même quand il y a eu des prophètes et tout ça, ainsi de suite, effectivement, Dieu n'avait jamais parlé de cette manière-là. Ces jours-là, quand il rentra dans les eaux, Amen. la Bible dit que les cieux s'ouvrirent. Oh, oh, oh, oh. Dieu a trouvé la rançon. Le chemin pour que l'homme retourne à Dieu. Amen, amen. Le ciel s'ouvrit. Et Dieu du ciel amen. prit plaisir. Il dit, mais il descendit sous forme de colombe et la voix dit, voici amen. mon fils bien-aimé en qui j'ai placé tout mon plaisir. Amen. Donc tout ce que j'ai est là-dedans. Ça, il n'avait jamais dit ça d'un homme. Oui, monsieur, jamais d'un homme. Et pourtant, c'était un homme. Bien sûr. Pour la première fois, oh. Dieu a déclaré, à voici celui en qui mon âme prend plaisir. C'est pour ça qu'on l'a appelé le dernier. Amen. Merci, monsieur. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Oui. Quand Satan a vu cela, il dit, ce n'est pas possible. Troublé. Oh. Oh. Tous les démons ont été troublés. Vraiment. Oh. Là, Quelque chose s'est passé. Quand il est sorti de l'eau, c'est l'homme qui est sorti de l'eau. Cet homme-là n'était plus comme les autres hommes, messieurs. Il a senti que réellement les cieux ont tremblé. Le royaume de Satan a bougé. Il dit Mais comment est-ce possible que ça tombe comme ça Oui, monsieur. il n'a pas compris. C'est pour ça que on l'a amené, l'esprit l'a amené dans le désert. Pour qu'il puisse un peu goûter. Que Satan goûte les millions de millions de volts qui sortent de là. Il s'est dit, oh, c'est pas possible, c'est pas possible. Il dit, c'est un homme quand même. Bien sûr, c'était un homme. Oui. Jésus-Christ, homme, c'était un homme. Bien sûr. Il dit, mais comment il se fait que nous avons senti cette secousse-là Oui, monsieur. Parce que le Rédempteur est là. Amen. Le Rédempteur est là. Il a mis ses pieds sur terre et sur mer. Oui, pour moi, ça vient d'aimer. Le Consolateur est là. Mais très bien. Quand il est sorti, Satan s'est dit :« Mais c'est pas possible. » C'est comme ça qu'il est conduit donc dans les déserts pour être tenté, parce que Satan s'était dit :« Je vais terminer. Que comme j'ai dominé sur l'homme, aucun homme, aucun homme ne peut se relever, parce que je dominerai tout le temps que je le voudrais sur la terre. » « Parce que la terre est mienne. » Maintenant, vous regardez très bien. Il savait qu'il allait réussir son coup parce que tout homme qui allait venir sur la terre passerait par ses moyens, comme David l'a dit, « Ma mère m'a conçu dans... Ah. » Donc, si je suis conçu de l'iniquité, eh quand je sors, je suis esclave du péché. Et ça du péché, donc dominé par Satan et ses démons. Cet homme-là qui est sorti, il était troublé de voir qu'il y a quelque chose de tout à fait particulier. Il ne s'était pas rendu compte qu'il était un homme. Mais il n'était pas venu par les moyens que David et moi sommes venus. Vous m'avez entendu? Amen. Il n'était pas venu par les moyens que David et moi sommes venus. Vous savez, je vais vous, que vous prétiez attention encore, vous savez pourquoi Satan ne pouvait pas arriver à vaincre Adam Alléluia Alléluia Tous les hommes sur la terre ont le nombril. Alléluia Mais Adam oh. n'avait pas de nombril. Amen. Ah oui, frère vous savez, notre Seigneur oh, est un paradoxe pour tout le monde. Si nous avons le temps, nous pouvons nous asseoir jusqu'au lendemain matin. Amen. Ok, c'est beau, comme vous disait, s'asseoir au pied du maître Amen. pour apprendre. Amen. Mmh. Il nous fait beaucoup de bien. Amen. Mon frère et ma soeur ôter la tristesse et la peur dans votre Amen. vie. Parce qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison pour que nous puissions être dans la peur. C'est merveilleux de voir ce que le Seigneur, notre Dieu, est capable de faire pour un être humain. C'est pour ça que les anges dans les cieux et tout qui a été créé effectivement, ça a quand même quelque chose de tout à fait troublant pour eux. Vous vous souvenez d'avoir entendu. Quand cet ange est devenu Lucifer tombé, et même il a amené même les autres anges, Dieu n'a jamais bougé. Dieu n'a jamais bougé. Il est resté sur son trône. Il n'a même pété, même pas. Non, non, non, non. Mais c'est quand l'homme a chuté. Quand l'homme a chuté. La Bible dit, Dieu s'est fait homme. Bien sûr, Dieu devint homme. Pour quelle raison il est devenu homme parce que, non, Dieu a aimé l'homme. Vous savez, frères et sœurs, c'est... Je vais m'arrêter. Mais ça dépasse la compréhension des armes. Amen. Comment vous ne pouvez pas arriver à aimer un tel Dieu S'il y a un endroit où nous pouvons nous asseoir, dire, je suis heureux d'avoir été à cet endroit, c'est là où Dieu est présent, Amen. où sa parole est prêchée. Tu as des problèmes dans ton foyer. C'est Dieu qui te donne la force et la victoire. Amen. Dans ton travail. Peu importe la situation dans laquelle tu peux passer. Dieu a la puissance. Amen, amen, Il amen. nous montre qu'il domine sur toute chose. Dans les déserts, je vais terminer par là. Satan dit, puisque Adam lui-même, je suis comment le faire tomber. À part ça, il n'y a plus aucun homme. Celui-ci, je vais aussi le faire tomber. Vous savez de quelle manière la chute est arrivée dans les jardins. Vous savez de quelle manière cela est arrivé Non, je vais vous le montrer, c'est dans la Bible. Les serpents, c'est un, euh, comme on appelle effectivement, des animaux les plus rusés. Vous suivez Allez. Eh bien, il vint vers Ève. Il n'a pas porté de chocolat, pas des fleurs. Non. Ce qui veut dire que ce n'était pas ça. Il est venu avec quoi La parole. Il lui a dit, Dieu a-t-il réellement Dieu a-t-il réellement dit C'est pour te pousser à raisonner. Or, si Dieu l'a dit, j'ai toujours su que quand il a dit, c'est la vérité. Maintenant, il vient pour te faire réfléchir, en fait, te pousser à agir contrairement à ce que Dieu a dit, ce qu'il a fait avec les seigneurs, pour les pousser à obéir à lui, Satan. En se disant, mais comme j'ai réussi avec Adam et Ève... Je vais aussi réussir avec celui-là. C'est pourquoi on l'a dans le désert. Quand Dieu est, est certain de toi, Amen. il va laisser l'épreuve venir sur toi. Amen. Sois sûr que quand Dieu est certain de toi, Amen. il a confiance en toi, Amen. tu auras des épreuves. Amen. Ça, c'est pour témoigner aux démons et aux anges. Il y a tout le monde. Voici mon fils. Amen. Voici ma fille. Amen. Il y a un dicton. Tout le monde. Je termine. Ben là. On le monde, effectivement, c'était les Romains. Je pense que c'était un, un, un roi romain. Je ne pas, un César romain qui dit À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Oui, mais, mais oui. À <rire> vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Ah oui. Assez. Pour triompher avec gloire, il faut avoir combattu et prouvé que je crois. Peu importe la situation, mais je reste attaché à la parole de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, mais je combattu. Et j'ai gardé la foi et la couronne mais réservée grande de victoire, mmh. Mmh. Mmh. mais réservé. Toi qui n'avais pas entendu parler des épreuves dans ta vie et qui crois que tu vas aller dans les cieux sous de coussins roses dorés avec des fleurs, le Seigneur Jésus-Christ a dit resserrer, étroite. alléluia vous avez entendu resserré étroit C'est le chemin qui mène à la vie Large, espacieux Il mène donc à la mort Est-ce que vous comprenez Imagine un être humain et large J'ai un choix, ça c'est le chemin qui est large Où tu peux marcher comme tu le veux Ici, c'est trois, donc c'est taillé, peut-être jusqu'à ta mesure pour passer. Tu dois t'écrocher, parfois il y a des, des, des, des, des, des pierres ici, tu te croches, tu as les blessures là, tu dois passer par là. Hein, parce que quand tu, tu dis non, non, non, je peux pas sauver comme ça. Mais qu'est-ce qu'on a dit de lui, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il est un modèle parfait pour vous. Vous le croyez Amen. Alors les nous nous allons prier. Ce qu'il est temps. Nous voulons...